Bonjour à tous et à toutes, c'est Cordélia, j'espère que vous allez bien. Et non, ce n'est pas une vidéo qui parle de livre, comme vous avez pu le voir dans le titre, mais une vidéo pour vous parler des sous-titres de la chaîne YouTube. Je me suis enfin décidée à ne plus sortir de vidéos si celle-ci n'était pas sous-titrée. Ce qui fait que toutes les vidéos à partir du mois de février seront a priori sous-titrées. Pourquoi je fais ça Pour des questions d'accessibilité bien sûr, d'accessibilité des vidéos pour les personnes qui sont sourdes ou malentendantes ou pour les personnes qui ont des difficultés de concentration, pour les personnes qui ont besoin de sous-titres de façon générale. Et puis c'est vrai que ça peut nous arriver aussi d'avoir besoin de sous-titres même si on est entendant et qu'on n'a pas de difficultés particulières à se concentrer, euh, soit parce qu'on regarde la vidéo dans le métro et qu'on n'a pas d'écouteurs, enfin j'en sais rien. Se pose quand même la question des anciennes vidéos qui n'ont pas de sous-titres et toute seule je ne pense pas pouvoir gérer tous ces sous-titres. Alors ça va prendre vraiment 1000 ans euh, parce que je pense qu'il y a bien euh, 150 vidéos qui n'ont pas de sous-titres actuellement et donc c'est difficile en étant seule de rattraper tout ça. Je pense quand même que je vais essayer de cibler des vidéos que je considère comme étant des vidéos ressources pour essayer de rattraper un peu le retard mais je pourrais humainement pas faire pour tout euh, parce que j'ai pris trop de retard. C'est là où j'en appelle à votre aide si vous avez du temps, si vous avez envie de m'aider, si voilà, vous avez envie de faire des sous-titres tout simplement. Vous pouvez aider en créant les sous-titres des anciennes vidéos. J'ai fait une playlist avec toutes les anciennes vidéos qui n'ont pas de sous-titres. Alors j'ai fait je crois que sur les deux dernières années. Je ne suis pas allée mettre dans la playlist les vidéos d'il y a 4-5 ans qui sont vraiment très vieilles et où je pense que ce n'est pas forcément nécessaire d'aller les sous-titrer tout de suite en tout cas parce que voilà c'est pas du contenu déjà qui est très qualitatif et puis bon voilà il faut bien se limiter à un moment donné. Ceci étant dit vous pouvez donc aller voir dans cette euh, playlist et décider de sous-titrer une vidéo. Euh, pour faire ça alors en fait en bas euh, de l'écran là vous il y avait la barre euh, youtube et il y a un petit écrou vous pouvez cliquer dessus et il y a un endroit où il est écrit sous-titres et là, vous pouvez cliquer sur « Ajouter des sous-titres ». Alors après, comment vous faites C'est vous qui voyez. On peut soit transcrire la vidéo, balancer la transcription et ça va essayer de synchroniser tout seul. Soit, alors j'ai l'impression que c'est le plus simple, c'est de cliquer sur Créer les sous-titres et d'utiliser les sous-titres automatiques YouTube comme base. Vous allez voir très vite, les sous-titres automatiques YouTube c'est un peu de la merde. D'ailleurs ça permettra de vous rendre compte un petit peu de pourquoi c'est nécessaire de faire des sous-titres à la main. Mais au moins ça vous fait une base. Comme ça vous pouvez corriger le truc, régler un peu les temps pour éviter que le sous-titre se couple en milieu de phrase par exemple. Enfin voilà, vous pouvez essayer de faire ça. Je remercie d'avance toutes les personnes qui aideront à créer ces sous-titres. Vous faites vraiment du super travail, je sais qu'il y en a déjà qui ont pris la peine de faire des sous-titres que ce soit là, ces derniers jours ou même l'année dernière il y avait beaucoup de gens qui faisaient des sous-titres, c'était vraiment super. Donc voilà, merci beaucoup pour votre aide. Et quant à moi, je vais faire de mon possible pour m'occuper à des sous-titres à partir de maintenant, sur les nouvelles vidéos. Voilà, c'était une vidéo assez courte, point sous-titres. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, merci encore si vous décidez d'aider à faire des sous-titres. Et puis on se donne rendez-vous très vite pour d'autres vidéos sur de la lecture, de l'écriture, des choses comme ça.